Le but de ce jeu, c'est un peu comme un Mario. Il faut arriver à la fin du niveau, et à chaque fin de niveau, chaque joueur choisit d'un objet qu'il veut poser sur la carte pour rendre le niveau un peu plus difficile. C'est un jeu de rage, mais à faire entre amis, et chaque fois qu'on termine le niveau, on gagne des points, et que le meilleur gagne. Chacun vote pour sa map, et comme ça, on, on prend celle qui est prise. <rire> bah, ouais. Yes oui Oh non Il m'a mis un faux espoir oh, <rire> C'était quoi ce faux espoir Y'a un délai avant que ça juge Et tiens prends ça enfin, ouais, Je ça... vous ai expliqué que j'avais pris le cheval parce qu'il a une grosse bite Oui Ah oui ah, je... ah, Mascard il est pas con Enfin un peu quand même mais... <rire> Putain ils vont gagner des points et pas nous <rire> ah, Et en plus je suis le premier hier. Yes. Non mais non arrête c'est dégueulasse Magic tu Allez. combien <rire> qu'il perd Voilà Il <rire> ah, <rire> est trop J'ai ah, <rire> vu le dernier dans les jeux j'en ai marre Mascard ça passe pas Ça passe quand, oh. tu... quand tu forces ça passe Oh merde C'est dégueulasse ce t'as dit <rire> <rire> Attends, Magic il a fini premier. C'est ouais. quoi ça Il a gagné les points 2 en difficulté et euh, premier. J'avoue t'es grave en difficulté, Magic. hein Non, je dis grand Là, ça va être du skill, un peu plus. Ah, c'est pour moi. <rire> J'y arrive pas quand c'est trop simple. Ah, bah, ah, voilà, Magic c'est bon. Ah, bah, ah, il, ah, illusion ah, aussi, c'est bon. bon. <rire> oh, ouais Mascara t'as pas pris du tout. Mais c'est Fightox qui devait prendre là. Ah, oui, c'est Fightox qui fi devait fi carrément Fightux prendre. Pardon, je prendre, me suis hein. trompé de personnage. Ouais, moi aussi. Putain, choc, il va gagner. Allez, Allez Un point piège Vous comme ça Vous un truc François. qui te perturbe qui Pytox <rire> Même pour choisir les objets tes derniers. Allez mais, <rire> mais Magic, il a réussi, c'est quoi ce délire Yes, easy Oh là là, c'est compliqué À la glace, ça... Ça glisse ah, ah Oui Vitox il m'a raté sûrement Oui non, Oui, oui c'est ça qu'on voulait J'ai pris ça. la boule Et hey, Magic, va dans le portail Allez T'es coincé Mascard <rire> oh, qu'est-ce qu'ils sont cons Il te dit d'y aller t'y vas Oh merde Ah merde Il y a un truc qui vole La plateforme oh, elle bouge Mascard oh, Mascard la plateforme elle bouge Oui je sais c'est moi qui l'ai fait Are You mad bro bah alors, ça glisse un peu là <rire> Yes C'est trop dur wesh Rejoins moi, je prends un bain là Un bain chaud C'est un jacuzzi Oui je te fais grave confiance Attends Nous pouvons ouais. voir un caméléon dans son état naturel là. Ah non non non là il, oh, non <rire> est, là, il est pas très naturel <rire> l'état du caméléon crois moi Merde Putain, Mais qu'est-ce qu'il est, qu est, qu est con oh, oh, Mais qu'est-ce qu'il est con Ah Non ah, bah, bah. ah, ah, ah, ah, ah. C'est pas magnifique tout ça. On est débile. Et On... tu pouvais passer tout au-dessus. Tu parais que je vais Et faire du skill. Maintenant, maintenant Fightox, il est con parce qu'il l'a dit du coup. Ah ouais, ouais, t'as fait Ouais, du coup, coup de... carrément, le je le de... bloque là. Mais non. Ah mais non. Mais des... Casse-le, casse-le, mascard, sinon Fightox, il va arriver premier. Oh non. Oh non, je me suis fait toucher. <rire> J'ai trop le seul, putain. Oh mais non non ah, <rire> Oh le bâtard le scadet, il a Ouais C'est bon, il a gagné. Non, non je vais gagner a... aussi. Il a une pièce, fait, Il Non, Magic. Mais Magic est nul, donc ça va. Mais est moi putain <rire> <rire> Putain, j'étais sur. bien Non Allez, easy. Oh, le oh, non. Est tellement frustré. D'ailleurs, t'aurais gagné même sans gagner solo. Voilà. Ah, yes <rire> oh, faut aller en dessous au dessus Mais non euh, Magic bah... On a déjà pas magique, assez de trucs que pour tu vas passer quoi, là Casse, tu vas que... casse quoi rien, casse non. rien, casse non. rien Il est insupportable. C'est quoi ce bordel ouais. que vous avez fait là <rire> Oh de un bordel Attends je comprends rien à ce qui se passe là par contre. Merde non Oh il est nul Oh FightOx c'est nul FightOx c'est trop nul Tout nul. ça pour qu'on oublie ma chute <rire> <rire> <rire> <rire> j'ai vu, vu un corps tomber. Hein. Non, c'est hyper dur là ce que t'es en train de faire, Faitox Mais... Mais on y arrive déjà pas Mais faites toujours que je te fous des tartes. Hein. <rire> je le casse direct, dès que je peux, je le casse. Voilà. <rire> celui, qui a mis ça, celui qui a mis ça aussi. Super vie, hein. <rire> ah. <rire> je sais pas ce que c'est Mais... que le trou noir. Enfin, j'ai une. Ah, d'accord <rire> Bah, c'est un trou noir. Les mecs, vous vous rendez compte de la truc d'après avec la boule et tout C'est impossible hein, ce que vous avez fait. <rire> c'est pas mort. Ah ce, eh, là ça va faire parler le skill les gars aussi NON What on peut, on, on peut en prendre que un Mais ouais, gens... c'est juste qu'il se désactive un peu Oh non mais quel enfoiré <rire> Oh putain, putain non. Non. It was at this moment Jackson knew. He fucked up J'ai pas, pas fini encore <rire> Oh oui mais oui, qu'est-ce qu'il est con Il est encore plus <rire> Mais non Il est encore plus con de... Il est trop de... bête, <rire> putain Oh. <rire> il a même pas bougé, genre. Il, il a vu ça, il a fait bombes, <rire> bon bah tant pis. C'est une fatalité. <rire> Magic, est-ce qu'on serait pas bien tous les deux Attends, c'est pas fini, hein. Non mais, tous les deux, on est bien, voilà. pour <rire> l'instant. <rire> il est nul à chier Attendez. Parce que là, je suis pas serein, en vrai. Oui, oh, le bâtard. Quel Allez, Magic, non, c'est même pas drôle. <rire> non, non, non, non, non, non, Ah C'est juste super. On, va faire, on va faire plus drôle. Vous avez raison. On va, on va le mettre là. Oh ah ouais, le truc qui tourne là. <rire> c'est qui qui a eu cette idée Moi. Vous êtes vraiment des abrutis. <rire> <rire> bon, bah j'ai pas réussi. J'ai Jémascard. <rire> ah bah non. <rire> c'est très drôle ça. Oui Oui Illusion, il a mis un truc du génie Oh il est chiant... Oh il est chiant... Oh, oh bah j'ai glissé Oh Yes En vrai, c'est carrément faisable le début. Oh non oui. T'as ah. vu je... T'as vu ah. comment je... Ah Oh yes Ouais oh, je m'inscabé no. Ah Quel enculé Quel enculé <rire> J'ai envie de le taper quand il fait ça Ah, ah fini. oui, c'est fini ah, Putain, je me suis facile. dit, il est monté là au direct C'est facile ce <rire> jeu. Regardez, j'ai une flèche au cul Oh, oh yes pas élu. Pourquoi t'es content Mascard Parce qu'il est chiant de cinéma et Pas un cancer dans sa vie Des Non mais ça, ça sert à rien <rire> Tu crois que ton cube il sert à... NON <rire> Mais toi que ça fait comment là un... Vous êtes bloqué hein. c'est impossible Déjà si, que c'est carrément, non, si, carrément di... Déjà que c'est difficile carrément. avec leur bord Alors comme ça ils pourront pas hein. Je te jure que c'est pas possible. Allez <rire> Mais. <rire> c'est dégueulasse. Ah Non juste à côté <rire> Oh Non Mais oui. non c'est dégueulasse, ouais. ça l'a oui. repoussé Oh mec il a gagné comme s'il avait gagné normalement <rire> C'est ah. dégueulasse T'as perdu Magic c'est fini Non I will survive es... Comment ça Qu'est-ce que t'as dit T'es quoi <rires> Attends, j'essaye. Tu ne peux pas, tu ne peux pas. Tu ah regardes. Non, pas. non. Ah, il y a. Voilà. <rires> ah, allez, allez, allez. C'est bon. Oh putain. Oh con. yes, on gagne des points. Oh quel con. Et pas lui parce qu'il est nul à chier. <rires> Attendez, j'ai réfléchi <rires> au truc le plus cancer. <rires> Moi, c'est cancer. <rires> essaye de rebondir sur le truc, Magic. Putain. <rires> et, et essaye de rebondir. Non, non, moi, moi oh j'essaye de finir. Allez hop! Oh l'enculé! Oh le bâtard! Ouais, oh ouais. oui! Oh le bâtard! Tiens, je vous mets ça là si vous voulez toujours aller sur le truc là-haut. C'est un peu plus compliqué, j'espère. Mais bon non, t'es con! <rire> non. Vous devez le faire maintenant. Non. Regardez, je vous montre. Allez hop! J'ai fini. Alors. Oh, mais ferme ta gueule, Nicolas! Oh putain, mais c'est hyper dur! Comment il a fini Magic alors qu'il est nul? Non, putain! calé Putain, ah. le cul de ce jeu! <rire> Il est mauvais aussi regarde hop Oh non Nooon oh Non. Oh non, il est la oh non Mais il est dû lâcher J'étais tellement content, je pensais que j'allais gagner On commence où On commence là En fait c'est facile. Oh. Ah ah <rire> je voulais trop qu'il fasse ça Putain Attendez-moi les gars bah, Nicolas coup... ouais. il a pas gagné de points Bah Nicolas Nicolas Qu'est-ce que tu fais allongé sur le bouton il, a... il attend son ascenseur euh... Ascenseur vers euh, les enfers. Ah, on peut <rire> plus passer. <rire> on peut plus passer. <rire> <rire> <rire> Personne, j'ai du skill, non Non. Ça va, tu te débrouilles bien sur ce jeu. Non, putain. <rire> Il fallait qu'il y en ait un qui se le bouge. Oh C'est pas possible, hein. Oh, mais non, je l'avais pas vu ça <rire> J'y arrive pas, les mecs. <rire> oh, <rire> La mort ridicule m'énerve. <rire> Oh, ah, ça va chiant. être impossible Ça va être impossible <rire> Putain, j'ai toujours la même erreur oh, il va y arriver illusion Allez attends. Oh le bâtard Tab <rire> Attendez vous avez réussi le truc là <rire> Alors vous c'est un grand mot hein. <rire> il y en a Oh merde clair, <rire> Oh non Allez le <rire> con Allez magic gros il bordel Tiens. Attends attends j'essaye Galère ah, non, oh non, non, non putain non, non, non. On y, ah encore, non, on y ah demain, ouais, est encore ouais c'est ce que j'allais dire putain okay. Allez <rire> <rire> Eh mais il y avait grave de l'idée hein Mais non <rire> il est rigolo. Très très rigolo. Il va mourir. Oh, c'est grave. Oh là là, c'est tellement compliqué à faire je pense Oh non, non. Oh, oh, il avait oh, a trop chatte. de chance Dernier essai. Il y, y a un écureuil mort qui est tombé. <rire> non, ouais, il est pas bon Mais là, non avec... Mec, Mais il non lui, Il me fait une autre trait du cul. Ça c'est quoi ma tête pour m'en donner La tenir, mais... Non Mais non Attends, mascade, regardez par où il passe. C'est un gros pas de taré. C'est un gros gros taré ah non Magic, dépêche-toi vraiment, au lieu de faire ton Et sport on... sur le tapis. Le mec, il va mourir 50 fois. Oh non, le bâtard Oui, il a détruit en haut. Mais putain... Mais vous êtes con vous, hein <rire> Ah mais les deux, ils sont vraiment trop cons. Mais vous quoi avez essayé de faire quoi toi <rire> <Okay. rire> Tox <rire> il est passé, lui-même, il, il, Lui il sait pas comment il fait. Il, il a pas fait. tête éteinte, là. Putain. Oh, quoi Oh putain, j'ai cru, euh... j'ai cru, j'ai... Voilà. J'ai cru j'avais été mort. J'étais mouru. C'est ça. <rire> <rire> yes Oh là là. Oh, j'ai cru que tu t'étais pris la boule à la fin Moi aussi marre. carrément j'ai cru ça En ouais, difficulté ça, En attendant il me reste deux points Moi ils viennent de me dire que j'étais débile Ouais <rire> eh, Mais ça ça sert à quoi À coller eh ben, au truc qui tourne et pour que ça colle Hein Mais je te parle du mien Toi ah, et lui ça... c'est juste, juste une roue qui tourne Et quand tu marches dessus ça te, te, te fait s'avancer C'est tout Uniquement ça Oh là là, l'intello J'avoue t'es vraiment C'est quoi l'intello Oh, oh c'est chiant ça <rire> <rire> Ah il, oh, Tu l'as vraiment eu poil des je suis un poil de bite C'est vrai le mec... Oh hey, hold up non, le... non, non Ah oui post -mortem, post -mortem, Il est gagné. mort, il est mort J'ai gagné Ah oui il a fait le post mortem l'enculé J'ai gagné reculé. Yes Alors lui il <rire> <rire> J'espère que je suis pas dernier avec mon en difficulté et le point ah, OUI ah, Je suis 2-0 oh, oh. Ah non je suis, je suis dernier avec Fightox donc ça va OUI Deuxième victoire pour Bibi Je me suis fait un torticolis Il a dit Bibi <rire> <rire> Et alors... Le... Les gars, vous saviez que j'avais mangé des pâtes bolognaises à 15h30? Mais si ça c'est pas intéressant? <rire> c'est tout ce que je devais dire.